Alors merci, monsieur Jouzel, merci. Donc le public en France vous connaît évidemment euh, très bien parce que vous avez été l'un des premiers, euh, non pas un premier au tout début lanceur d'alerte, parce qu'il y en a eu d'autres au, au fil des décennies qui ont précédé, mais le premier à s'être battu mordicus pour que ça devienne un sujet important, pour que le réchauffement climatique devienne un vrai sujet et, euh, et avec euh, opiniâtreté, vous êtes sans cesse revenu à la charge jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes comprennent ce qui se passe et, euh, et puis petit à petit, euh, c'est vous qui avez allumé la mèche et qui avez entretenu le feu d'une certaine façon c'est gentil Pierre Reboul, merci euh, oui effectivement bon, avant tout je suis un chercheur donc je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'évolution du climat euh, donc j'ai commencé ma thèse en 68 hein, donc il y a 51 ans donc en 2050 je peut être plus là hein, donc j'entendais, euh, il faut, faut travailler avant en 2050, hein, je veux pas, on ne va pas attendre 2050 pour faire des choses donc oui je me suis intéressé du point de vue de, de la recherche et j'ai toujours essayé de m'ouvrir, c'est bien de s'intéresser à un objet de recherche mais il y a quand même une proximité en, dans ce domaine et dans d'autres d'ailleurs entre ce que l'on découvre dans les laboratoires, ce que l'on apprend et finalement la vie de tous les jours de chacun d'entre nous et c'est le cas du réchauffement climatique puisque disons, si l'on croit effectivement à la réalité du réchauffement climatique, eh bien, ça veut quand même dire que ça a des conséquences, et on en a encore parlé tout à l'heure, sur notre vie de tous les jours, notre mobilité, notre habitat, euh, la façon de fournir de l'énergie pour le digital, ce dont je viens de parler. Donc, euh, voilà un petit peu. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé à la fois la vie de, ch la vie de chercheur, mais aussi euh, communiquer ces résultats de recherche vers le grand public et vers les décideurs politiques aussi. Alors, euh, l'année où vous passiez votre thèse, je naissais, et euh, mais. Ça me fait quand même être suffisamment vieux pour avoir assisté à une conférence donnée à Aix-en-Provence où je faisais mes études. C'est gentil. <rire> c'est vrai. Oui, allez-y. Euh, par René Dumont qui décrivait... Euh, alors on va parler du GIEC, parce que vous étiez déjà membre du, vous étiez membre du GIEC lors du premier rapport de 88. Non, en deuxième. J'ai oh, commencé en 94 dans le second, deuxième rapport. Ouais. Mais on Pro, est d'accord oui. que dans le premier rapport, il y avait déjà tout. Il y avait de déjà de... tout, c'est ce que je dis. Euh, voilà, il y avait... Des, quand on regarde les chiffres du premier rapport, on est vraiment sur ces trajectoires qui étaient envisagé en termes d'évolution du climat, de, disons de rythme de réchauffement. Et à partir du troisième rapport, on a commencé à parler vraiment très sérieusement de l'augmentation de, enfin de la de cette perception d'événements extrêmes qui devenaient plus intense. Donc c'est quand même, disons, nous sommes, je dirais presque malheureusement, dans un contexte climatique qui est celui que nous envisagions notre communauté il y a une trentaine d'années, c'est très clair. Alors il y a un événement, euh, on parle de canicule ici, mais en réalité la canicule n'est pas vraiment à Paris aujourd'hui, enfin cette semaine. Elle est surtout euh, dans l'Ariège et dans le Gard. Oui. Et euh, demain, Météo France prévoit qu'il fera 45 degrés Celsius à Nîmes. Euh, si c'est le cas, ça sera la température la plus élevée et de 1 degré de plus que le maximum ouais. précédent qui était euh, 44.1 ouais. en 2003. C'est un événement dont 45 degrés, parce qu'on parle... Un rapport, une étude dit qu'il fera peut-être jusqu'à 55 degrés dans l'est de la France, dans, je ne oui. sais pas dans quelle perspective. Non Alors, dans, alors là, il faut quand même, disons, alors, la, la réalité du, du 45 degrés, on verra demain, c'est à la fois envisagé pour Nîmes, aussi pour Carpentras. Oui. Donc oui. Euh, voilà, donc, le sud de la France, il semble qu'on va échapper à Paris à, même aux 40 degrés. Mais euh, donc, quelles sont les... Peut-être un point qui est, qui est intéressant, enfin, qui est important. Donc, une constatation, c'est que, disons, dans un contexte de réchauffement global, eh bien, euh, les, si les températures moyennes, euh, disons, les records de température, hein, les températures les plus chaudes augmentent pratiquement deux fois plus rapidement que les, les, que les températures moyennes, disons, pour un réchauffement supplémentaires par rapport aujourd'hui à 1, de 1 degré, les records de température qui peuvent effectivement ne survenir qu'en un endroit, et disons tous les 10 ans, vont augmenter plutôt de 2 degrés. Ça veut dire que si on laissait aller le climat à la fin du siècle vers, disons, 4 à 5 degrés, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien on aurait des réchauffements, des records de chaleur qui progresseraient d'une dizaine de degrés, et donc pourraient dépasser effectivement certaines régions 50 degrés. On parle bien de la fin du siècle dans ce cas-là. Alors, en termes d'augmentation des températures moyennes, pouvez-vous nous dire sur quelle traîne nous sommes actuellement avec ou sans l'accord de Paris On parle de 3,5. Certains oui, disent jusqu'à 5. Je, oui, d'accord. Donc, je pense qu'il faut, il faut peut-être, euh, disons, identifier deux périodes différentes. Les, les, toutes, les prochaines décennies, les 20, 30 prochaines années, et pratiquement là, c'est joué. Disons, l'évolution le, le, du climat... Euh, elle grosso modo jusqu'à 2040-2050, est assez indépendante de ce que nous allons émettre d'ici 2050, parce qu'elle dépend de ce que nous avons déjà émis. Et le rythme de réchauffement sera certainement euh, probablement supérieur à 2 dixièmes de degré, donc euh, au moins demi degré, euh, voire 1 degré dans certaines régions euh, d'ici 2050 par rapport à la décennie 2010. Donc c'est quelque chose qui est notable, important, auquel on peut probablement s'adapter, les problèmes commenceront, les véritables problèmes, alors ce qu'on vit aujourd'hui, disons, quand on parle de véritables problèmes, ça n'a rien à voir avec le climat d'aujourd'hui. Quand on va parler maintenant, alors maintenant, si on ne fait rien au cours des 10, 20, 30 prochaines années, eh bien à la fin de ce siècle, on irait vers des réchauffements de 4 à 5 degrés en moyenne. J'espère qu'on n'ira pas. Maintenant, si on parle de l'accord de Paris... Il y a deux, deux aspects dans l'accord de Paris, l'objectif ou les objectifs, parce que l'objectif c'est de, enfin il y a un double objectif, de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés en valeur moyenne, voire 1,5 degré, alors par rapport au prix industriel, c'est-à-dire qu'on a déjà pris 1 degré, donc l'accord de Paris nous dit qu'il ne faudrait pas prendre un degré supplémentaire, mais si possible même pas une demi degré supplémentaire, et on montre demi degré ça compte. Ça c'est l'objectif de l'accord de Paris. De l'autre côté il y a des engagements, et les engagements pris dans l'accord de Paris euh, en gros, euh, nous emmène plutôt vers 3 degrés à la fin du siècle. Il, ne nous faut, disons, les... il y a des engagements de réduction des gaz à effet de serre dans l'accord de Paris. Ils ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à degré 5 degrés. Des engagements sur la période 2020-2030. Donc, il faudrait absolument augmenter l'ambition de l'accord de Paris et on voit bien que cette ambition en prend un coup avec le retrait annoncé des États-Unis, celui du Brésil, et qui entraînera probablement le fait que le seul grand pays qui n'est pas signé la Russie, qui n'est pas ratifié la Russie, ne le fera pas. Donc on voit bien que, d'un côté, les engagements de l'accord de Paris sont insuffisants par rapport aux objectifs, et euh, s'y ajoute le fait que le retrait de certains pays rendent ces engagements et y compris l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire on va plutôt vers 3 degrés, ce n'est pas sûr qu'on réussira à le respecter. Mais il faut justement, c'est là aussi où les scientifiques nous disent qu'il faut agir tout de suite et, je dirais, augmenter l'ambition de l'accord de Paris. Alors on a bien vu ces 15 derniers jours des événements extrêmes se dérouler à la fois en Australie et en Inde. En Inde, il y a eu un retard de la mousson qui est le plus bien important qu'il n'y ait jamais eu. Les gens, on est allé jusqu'à 50 degrés dans, des, dans plusieurs états indiens. Euh, une ville qui est la capitale d'un des états, qui est la troisième ville d'Inde, j'ai oublié, Chennai. Chennai, Chennai, ouais. Chennai, a été privée d'eau pendant pratiquement 15 jours. Et il euh, y a eu 200 morts. Et en Australie, on a vu que les animaux, les chauves-souris mouraient d'un arrêt cardiaque. Euh, on a atteint, il euh, y a maintenant un mois et demi en fait, en Australie, des températures qui sont absolument inouïes. Et il se trouve que ces deux pays, l'Inde et l'Australie, sont les plus gros producteurs et consommateurs de charbon, charbon. au monde. L'Australie, voilà. on ne le sait pas, mais le, est le premier exportateur de charbon au monde. L'Australie a été très climato-sceptique. On sait que les chefs de gouvernement australiens, pendant des années, ont freiné déjà l'accord de Kyoto. Il était, vous, mmh. vous êtes d'accord avec ça Il y opposés. opposé. Et n'y a-t-il pas une justice immanente Et vont-ils prendre, vont-ils ouvrir les yeux et, et, euh, faut-il des punitions d'une certaine façon ouais. Faut-il une punition physique pour que des gens se disent Mais euh, il faut absolument revenir sur le charbon, notamment, et puis bien sûr le pétrole Je, je, je de le pense. Gaz. Mais disons, si on revient sur l'Australie, effectivement, ça dépend du régime politique. Mais il y avait l'espoir aux dernières élections oui. que, effectivement, disons, oui. alors, je crois que c'est les démocrates qui sont disons, en faveur de, de la lutte contre le réchauffement climatique passent. Mais ce n'a pas été le cas, ça malheureusement. Le cas, ça n'a et... pas été le cas. Et effectivement. Euh, disons, il y a aussi, euh, ça dépend vraiment du, du disons, de, de, de, du régime politique, c'est plutôt les conservateurs, euh, ça ne va pas très bien. Donc, euh, oui, alors, est-ce qu'il faudrait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Disons, il faudra en tout cas donner un prix au carbone, un prix euh, mondial au carbone, et un prix qui, effectivement, rendre l'exploitation du charbon non rentable, c'est bien ça dont on parle. Donc, la seule façon euh, des pays comme l'Australie ont d'énormes potentiels en termes de développement des énergies renouvelables, qu'ils ne saisissent pas fortement. L'Inde est quand même déjà assez engagée dans l'Alliance solaire internationale et s'intéresse, au moins s'intéresse, je redis, ça ne veut pas dire qu'ils n'augmentent pas leurs émissions au niveau du charbon, mais il y a quand même une certaine dynamique en Inde, de, disons, d'utilisation du développement du Enfin, l'énergie solaire en particulier, parce que justement, ça permet aussi de toucher des, des endroits où, euh, effectivement, c'est assez difficile d'avoir euh, euh, des réseaux électriques. Donc, il y a un intérêt. Ce n'est pas suffisant, mais il, bon, je dirais que euh, la, la dynamique, c'est vraiment dans ces pays, le développement des renouvelables. Certains de ces pays également, euh, y compris l'Inde, la Chine, euh, disons, s'intéressent au nucléaire. Mais je crois que le véritable potentiel dans ces pays est, est aussi... Euh, par exemple, en Australie, eh bien, ce serait quand même de développer des énergies renouvelables. Ce n'est loin d'être le cas. Et la seule façon de les rendre rentables, c'est effectivement qu'on impose, je pense c'est peut-être plus astucieux, nous, nous disent les économistes, d'imposer un, un prix du carbone, disons, dissuasif pour l'utilisation, enfin, disons, progressif et à la fin dissuasif pour l'utilisation du charbon et des autres combustibles fossiles, plutôt que d'interdire. Mais vraiment, un mécanisme de marché pourrait être... Efficace, C'est ce que nous disent les économistes, mais pour le moment, on voit bien qu'on ne réussit pas à le faire. Il y a certains États en Chine qui l'ont fait, certains États en Californie. Il y a aussi un marché du carbone en Europe. Mais tout ça n'est pas unifié. Et donc, on voit bien que notre président Macron parle de disons, d un, d un prix, enfin, du taxe carbone aux frontières. Il y a plein de, de choses à faire. Il faut faire jouer ces leviers, euh, je dirais, le euh, prix du carbone. Alors il y a un autre élément qui est fondamental, qui a, qui a, qui a été un tabou mais qui change ces dernières années puisqu'on en parle, c'est la démographie. Si on prend le cas de l'Inde, en 1947 à son indépendance, l'Inde avait 360 millions d'habitants, ce qui signifie son 1,3 milliard, ça veut dire quand depuis le lendemain de la, guerre, de la seconde guerre mondiale, l'Inde a fabriqué un milliard d'humains, elle toute seule. Le Pakistan en 1900, à la même époque, en 47, avait 42 millions d'habitants, 42, ils en ont 206 aujourd'hui. Un pays qui nous est proche par l'histoire qui est l'Algérie. L'Algérie a, a multiplié par 7 sa population Il y a il y avait ces fameux 8 millions de musulmans dont on parlait pendant la guerre d'Algérie en 1962. Ils sont 43 millions aujourd'hui et il y a 7 millions d'Algériens qui vivent en dehors de l'Algérie. Donc ça veut dire que sur un temps aussi court, l'Algérie, la population algérienne a été multipliée par 7, de 62 à aujourd'hui. Donc on arrive à une période où changer les choses est très difficile parce que euh, nous avons 8 milliards, presque 8 milliards d'humains à nourrir. Et nous ne pouvons pas le faire si nous arrêtons l'agriculture extensive, si nous n'avons plus de pétrole pour les engrais ou de gaz naturel pour les phosphates, pour l'azote, si nous n'avons plus de pétrole pour le machinisme agricole, si nous n'avons pas l'agriculture extensive, la Bosse, les plaines du Canada, etc., nous ne pouvons pas nourrir 8 milliards d'individus. Donc ça c'est une discussion dans laquelle je ne sais pas si on entend aussi des, des, disons des, des spécialistes de l'INRA ou d'autres institutions qui disent qu'il y a quand même aussi un potentiel dans une agriculture rénovée, euh, quand même, au niveau, y compris au niveau mondial. Par exemple, si on regarde l'Afrique, l'Afrique pourrait, pourrait encore être autosuffisante, en, disons le problème c'est que l'Afrique a complètement abandonné son agriculture, mais il y a un potentiel en Afrique de production agricole, bien sûr ça passe, vous l'avez dit, par aussi des, fertiliseurs, des fertilisants et puis mais, donc le, je crois que le, disons il y, a, il y a un double aspect avec la, la population. Disons que l'augmentation de population, quand on en Afrique, on parle d'un milliard supplémentaire entre 2020 et 2050, hein, de passer de 1 à 2 milliards. Euh, effectivement, les démographes nous parlent de 10 milliards d'habitants, enfin, probablement 9, entre 9 et 10 en 2050. Euh, pour ce qui concerne le climat, le GIEC euh, dit très clairement que le premier facteur d'augmentation hein, au cours des 50 dernières années de, de, disons, de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est la démographie. Hein, c'est clairement... Mais ce que je me refuse à faire, c'est de placer la démographie. Alors, bien sûr, il faut tout faire pour limiter la démographie. Ça passe par l'éducation largement. Là aussi, probablement pas la contrainte, mais une éducation. Donc, je suis bien sûr favorable à... J'espère que la démographie, se, disons, sera, se stabilisera et pas à un niveau trop élevé, c'est important. Mais du point de vue climatique, je le mettrais en, en premier... Disons, largement au-dessus du, du, de, de cette limitation de la démographie, euh, notre changement de comportement. Je veux dire par là que si, même, si on restait à deux, même si on diminuait, si on stabilisait la démographie au, au rythme d'aujourd'hui, même si on la divisait par deux, si on continuait à vivre en moyenne comme un Américain, eh bien, euh, disons, le, on perdrait aussi la bataille euh, disons, de, du climat. Donc c'est avant tout, me semble-t-il, le changement de comportement, le passage des énergies sobres en carbone, la sobriété elle-même, c'est tout cela qui est pour moi garant d'une lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il y a un autre problème qui pointe effectivement, c'est la compétition entre énergétique et alimentaire pour les surfaces. Disons, on rêve de plus en plus de pomper du carbone de l'atmosphère avec de la biomasse. Beaucoup de productions énergétiques sont aussi consommateurs de territoires et au-delà du fait qu'il y a effectivement des... L'utilisation du machisme agricole, tout, vous avez mentionné, il y a cette compétition pour les territoires entre énergétique et alimentaire qui va être un des véritables problèmes aussi des prochaines décennies. Mais pas qu'avec, avec les insectes aussi, ces territoires, Exactement. si on y plante des plantes oui. qui ne sont pas des plantes à fleurs tout comme à les céréales, le riz, l'orge, le blé, etc., on va flinguer les insectes. Ils vont on va flinguer, flinguer le les insectes et on va flinguer la biodiversité. Il y a, il y a ce problème de liens très forts la, la, la préservation de la biodiversité est aussi essentielle à notre et tout aussi oui, important que la, non, pas, elle, est elle, est, elle est, elle est tout, à fait, tout aussi essentielle que la protection du climat mais euh, la meilleure une des façons de protéger la biodiversité c'est aussi de limiter le réchauffement climatique, c'est bien ce dont il faut se rendre compte, c'est très lié voilà donc là dessus, oui euh, euh, ce regard sur notre planète sur notre développement, il est nécessaire au niveau de la démographie, là aussi de l'éducation et bien sûr au niveau du je crois quand même du changement de comportement globalement de nos populations, s'il n'y a pas une solidarité, si tout le monde ne regarde pas dans la même direction, effectivement on n'arrivera pas euh, disons à limiter le réchauffement climatique ni à 2 degrés ni à 3 degrés si tout le monde continue sur les trajectoires. Donc actuelles. Il faut changer nos modes de vie. Donc j'en viens à un sujet que je vous ai envoyé par mail en comparatif entre le sida et le fait de nier le réchauffement climatique. Je vais m'en expliquer. Euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, des pères de famille qui roulent en SUV euh, de 2 tonnes, V8, et euh, dans, parmi les entrepreneurs, j'en connais un certain nombre. Et euh, ceux qui ont moins de moyens prennent quand même pour une grande partie d'entre eux un SUV, puisque c'est le type de modèle qui se vend le plus. Beaucoup partent en vacances, et euh, parfois en famille, euh, à l'autre bout du monde, à Bali, où on voudra, et, et, et vont émettre à cette occasion euh, 5, 5, 8 tonnes, aller-retour, s'ils partent à 4, en allant à Bali, de CO2 dans l'atmosphère. Et ces gens-là, moi je les connais, et je leur parle, et je leur dis euh, là j'avais un, un, un ami, quelqu'un que je connais très bien, qui est associé dans un très grand cabinet de conseil, qui gagne très bien sa vie qui me parle de ses enfants pendant le repas, qui les aime, c'est marrant, ils sont drôles, il les aime, les aiment, etc. Et puis il me dit, je te ramène, je te lâche, et là, je vois une immense voiture 4x4. Et je lui dis, mais tu te rends compte que tu viens de me parler de tes enfants et que tu roules dans ce truc-là. Ouais. Et je me dis, pourquoi, peut comment peut-on être père de famille et ne pas culpabiliser de faire ça, ne serait-ce que culpabiliser Tu le fais, mais tu culpabilises. Eh bien, non. Eh bien, moi, j'ai une explication, un parallèle que je vous livre. Donc, comme je, je l'ai dit, j'avais... J'avais 12 ans en 1980. Euh, j'avais non, j'avais 14 ans, en 19, 13 ans en 1981, et, euh, et c'était de 80. C'est une période où est apparu le SIDA. Et en 86, j'avais 18 ans, et j'en avais une peur bleue. On se rend pas compte de ce qu'a été le SIDA pour les gens de ma génération. Euh, on rencontrait une jeune femme, ben, il fallait, il fallait en parler, nécessairement. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet. Alors, on voyait énormément de publicité. Il ne passera pas par moi. Euh, le préservatif, un franc de deux chavanes, tout ce genre de choses qui sont les choses de ma génération. Mais les gens qui avaient 45 ans, qui sont des amis de mes parents, qui étaient tous, pour une, la moitié d'entre eux, comme tous les Français de l'époque, divorcés, avaient des aventures. Et je lui disais, mais tu, Michel, tu ne te protèges pas, disais-je à quelqu'un de 45 ans. Et j'avais l'impression que je lui parlais en hébreu, il ne me comprenait pas. Eh bien, je crois que lorsqu'on parle... À quelqu'un aujourd'hui qui a 45 ans et qui est dans le même cas de figure où tu lui parles de réchauffement climatique alors qu'il te propose de se ramener dans son gros V8, il ne répond rien. Je me dis qu'il y a un effet générationnel, qu'à partir d'un certain âge, les changements de paradigme n'entrent plus dans le cerveau. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Oui, non, mais. Comment expliquez-vous que tant de gens soit nient le réchauffement climatique, soit ne. ne non. vivent quotidiennement sans l'intégrer dans leur comportement quotidien. Oui, il y en a qui ne le qu'il pas, mais qui ne, qui ne le prennent pas en compte voilà. réellement dans leur vie. On, je crois que bon, j mets, enfin, chacun d'entre nous, nous ne le prenons pas suffisamment en compte, et je ne m'exclus pas de ce jugement, mais euh, il y a quand même une prise de conscience. Et euh, oui, le parallèle avec le sida, est bon, pour moi, enfin bon, je... je Enfin, j'étais là. Enfin, J'ai écouté le débat sur la mobilité, mais, mais c'est vrai que le vrai, le vrai problème de la mobilité, c'est aussi cette volonté, cette acceptation. Bon, je je l'ai dit souvent et je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de, de, de personnes sur cette, euh, disons, qui n'acceptent pas par principe de prendre les transports en commun. C'est par principe. Donc c'est un peu la même idée. Et, et bien sûr, ce sont souvent les mêmes... Euh, quand bon, on les on cite les chiffres sur le périphérique c'est 1,2 personnes par disons par véhicule et 80% d'hommes c'est quand même assez important donc voilà donc on a quand même cette il y a aussi quand même un problème de genre dans cette affirmation et quand on parle de SUV je crois aussi qu'il y a aussi cette disons cette fracture entre je dirais les hommes et les femmes et c'est regrettable parce que je crois qu'on doit effectivement avoir un regard plus solidaire sur la lutte contre le réchauffement climatique, et il passe effectivement par, euh, je crois, franchement, euh, disons, euh, des, des actions euh, qui permettent euh, passer à des véhicules plus légers, par exemple, qui permettent quand même de contribuer, qui, où que, que l'on soit, la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je propose ma dernière question, et puis si vous l'acceptez, je, je vais demander au public s'il a des questions à vous poser. Donc, euh, que pensez-vous des collapsologues alors et les théoriciens de l'effondrement. Hein. Comme c'est une question qu'on m'a souvent posée, j'ai dit récemment, j'ai écrit que je ne suis pas collapsologue. Pour moi, le, donc la collapsologie, disons, alors on peut aller d'Yves Cochet, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ou bien euh, récemment Fred Vargas, qui dans son livre est aussi, disons, épouse, d'ailleurs avec beaucoup d'erreurs, mais ça c'est une autre chose, dans son livre récent, épouse les thèses des, des, des collapsologues. Je les respecte, ce n'est pas, pas le problème, mais je pense que dire que c'est la fin d'une civilisation comme Yves Cochet en 2030, parce que c'est ce qu'il est dit, est quand même pas très raisonnable. Pour moi, la principale. Alors, il n'y a effectivement pas que le réchauffement climatique, j'en suis bien conscient. La principale conséquence du réchauffement climatique, c'est d'accroître les inégalités. Donc on en est conscient entre pays développés et pays en voie de développement, et d'ailleurs certains pays en voie de développement ne se sont pas développés parce que justement leur climat n'est pas déjà très, disons, favorable au développement, soyons clairs, c'est plus facile dans des pays comme le nôtre. Mais nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas conscients dans les pays comme le nôtre. C'est vrai aussi pour les pays développés. Ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique, les plus vulnérables, non seulement dans les impacts, mais aussi, et ça, c'est quand même un exemple récent, celui des gilets jaunes, dans les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique on revient à ce qu'on disait tout à l'heure je crois à la nécessité effectivement d'une fiscalité écologique mais il faut qu'elle soit juste et ça c'est un problème cet accroissement des inégalités et plutôt que d'être collapsologue ce que je dis souvent eh c'est que euh, je dirais que les couches aisées de la, sont d'une autre façon de le dire, c'est que le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où on fait bon vivre, où on peut vivre sur cette planète. Et en gros, ma crainte, plutôt qu'une collapsologie, c'est la crainte que eh bien, les couches aisées de la population sauront toujours trouver des endroits où il faut bon vivre, ce qui ne sera pas le cas pour les couches les plus vulnérables. Certes, mais on parle d'une zone comme Pékin avec ses 500 millions d'habitants qui pourrait devenir inhabitables. Là, là, oui, ça, ça vous dénir. avez raison vous, de rappeler cet article qui est Effectivement, avec un réchauffement, si on, avait, si on allait vers un réchauffement de 3, 4, 5 degrés, il y a des régions de cette planète et ça couvre en, en, disons en Chine des régions qui, où il y a 500 millions d'habitants actuellement qui, euh, en gros deviendrait inhabitable en ce sens qu'on ne pourrait pas avoir d'activité extérieure, c'est pas, pas, pas 500 millions d'habitants qui vont mourir, c'est qu'on ne pourrait pas avoir d'activité à l'extérieur pendant l'été. Donc ce sont vraiment des, des régions où, pratiquement qui deviendraient inhabitable effectivement. Il y, y, y, y, y a une fée carabosse que nous n'avons pas invité qui est la peur. Parce que l'angoisse, et la peur. Avant, oui. ben c'est pas grave. C'est pas, pas que c'est pas habitable, mais je sors plus. Ouais. Non, les gens, sont, les gens sont déjà pris d'angoisse. Et ça, ça a un impact sur le comportement des acteurs économiques. Qu'on soit producteur, ben, au travail, on travaille plus. Oui. On a peur. Qu'on qu on soit consommateur, on n'achète plus, etc. Et tout ça peut accompagner. Quand on voit les déséquilibres financiers au niveau des États euh, et l'endettement public, privé aussi, mais public, euh, il peut y avoir un mécanisme en chaîne. Et c'est là que... la Yves Cochet débloque, euh, il n'argumente même pas. Vous avez oui. noté qu'il n'argumente pas, non. Yves Cochet. Et euh, il est assis comme ça, il se contente de dire, mmh. on dire. Mais il y a quand même un risque de mécanisme en chaîne euh, qui peut avoir des, des, des conséquences redoutables. Et la peur, le, les êtres humains sont des êtres faits d'émotions. Et euh, imaginez-vous qu'une canicule dans un an, deux ans, trois ans, qui dure trois semaines et qui fasse mmh. 50 000 morts euh, en, en France, voire 100 000 morts, euh, vous imaginez les conséquences psychologiques que ça peut avoir Oui, alors oui, je l'imagine très bien. Et d'ailleurs, on peut parler de ces risques liés aux événements extrêmes par rapport aux, popul enfin, aux populations. Mais et, et je sais que cette peur, euh, c'est quand même euh, finalement, c'est aussi créé par les collapsologues. Hein, donc, je pense que les collapsologues et, et ce que j'essaye de faire, pas tout seul, mais par exemple avec Pierre Laroutourou c'est aussi de dire qu'il y a des solutions. Hein, disons, nous avons proposé pour nous, il y a les solutions, elles sont justement, et vous êtes au cœur de ces solutions, elles sont, elles sont à la fois, disons, pour réussir, on a une loi en France, hein, disons, j'étais ce matin à la présentation du... Des, du, du Disons du, du rapport du Haut conseil sur le climat qui est assez négatif. Alors, il y a une loi qui est très bien en France. Neutralité carbone, la raison 2050. Enfin, elle devrait être disons, mise en place rapidement, mais on prend déjà du retard. Alors, donc, il faut agir. En fait, il y a des moyens d'action. C'est aussi notre message. Ces moyens d'action, c'est à la fois de l'efficacité énergétique vraiment aller vers une sobriété. Il faut aussi de la sobriété, mais il faut aussi des investissements, et c'est ce la raison pour laquelle nous avons, avec Pierre Laroutourou, proposé cette initiative de Banque européenne pour le climat et, et la biodiversité. Et nous pensons qu'il y a aussi des voies pour, euh, euh, disons, faire cette transition énergétique et transition écologique au sens, au sens plus large, qui est contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, synonyme de dynamisme économique, de création d'emplois. Et donc, il ne faut pas non plus baisser les bras. Je veux dire, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le numérique. Vous êtes là aujourd'hui, mais il ne faut pas trop consommer d'énergie. Ça, c'est aussi un autre volet du numérique. Il y a beaucoup à faire dans le numérique. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour aller dans la bonne direction. C'est un peu ce que j'essaye de dire plutôt que d'être collapsologue. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose ou une remarque, euh, une critique non Non, vous ne voulez pas prendre la parole Ah, je vois, mademoiselle roule en, en Range Rover V8 400 chevaux. Non, non je plaisante. Non, je... Euh, bonjour, vous avez parlé de l'agriculture, de l'énergie. Quelle est votre position sur l'élevage Je ne parle oui. pas des vidéos du moment, je parle vraiment du fait que la viande produit plus de CO2, que les pauvres vaches... On les accuse de, de produire du méthane. 9% pour la France. Enfin, ouais. L'élevage seul est responsable de 9% des émissions. Oui, alors au niveau mondial, les bovins, c'est à peu près 4%. Les, les émissions de méthane liées à, à l'élevage au niveau planétaire, c'est de l'ordre de 4% des, des, de l'augmentation de l'effet de serre. Hein, donc c'est à peu près un tiers du méthane qui lui-même est de l'ordre de 15%. Donc vous avez c'est plus en France. Et euh, je vais souvent dans ma Bretagne natale et quand on regarde. Dans beaucoup de régions de la Bretagne, et eh bien euh, le premier, le premier contribution à, aux émissions de gaz à effet de serre, effectivement, c'est l'élevage. Hein. Donc, euh, alors ce que j'en pense, euh, alors il y a, bon, je pense qu'il y a effectivement un intérêt à, à manger moins de viande. Moi-même, je fais, j'essaie de faire attention. Donc, effectivement, c'est une, je ne suis pas pour, euh, je ne suis pas végan ni euh, disons, là aussi, végétarien complet, mais j'essaye de faire attention. Et on voit bien qu'il y a un mouvement en France. Il y a d'ailleurs une diminution de la consommation en viande qui me semble souhaitable aussi pour la, pour la santé ensuite bien sûr quand on a les moyens on peut s'orienter vers la qualité, c'est facile à dire mais c'est pas facile pour tout le monde et donc je pense qu'il faut avoir ce regard euh, disons pas bon, ceux qui souhaitent abandonner la viande c'est bien mais je pense que l'ensemble de la population doit regarder effectivement, doit être attentif à sa consommation de viande et c'est ce que j'essaye de faire je, disons j'en en consomme encore euh, voilà s'il je... bon, y a des gens qui sont végétariens je trouve ça très bien c'est bon, ce que Bonjour, euh, merci. Qu'est-ce qu que vous pensez de l'économie circulaire dont on parle beaucoup alors, Justement, alors l'économie circulaire est, est, est clairement, et d'ailleurs le meilleur, euh, disons, le. je crois que c'est bien illustré par le fait qu'il y a dans la loi sur la transition énergétique sur la croissance verte, et c'est la première fois qu'il y a un chapitre, disons une partie dédiée à l'économie circulaire dans cette loi, et ça illustre bien le fait que, justement, dans la mesure où, euh, à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, euh et qu'on le jette ensuite, on a consommé de l'énergie et très souvent on a donc émis des combustibles fossiles. Et donc l'économie circulaire c'est à la fois une économie de matière, et donc il y a certains, en dehors de tout le problème du réchauffement climatique, il y a d'autres problèmes, Et par, par exemple l'accès à certaines ressources, soit minérales, soit euh, disons y compris, on peut parler du plastique actuellement, donc l'économie circulaire est et je crois avantageuse. Elle est aussi créatrice d'emplois. Donc moi, je suis, euh, enfin, je, je suis vraiment favorable à l'économie circulaire. Euh, J'ai dit que j'étais favorable aux, disons, aux consignes plastiques. Euh, donc voilà, j'essaye aussi. Donc, il y a, alors après, il y a plein d'autres problèmes qui sont derrière, mais euh, je pense qu'il faut effectivement, et pas, là, pas, pas que pour le climat, hein, il y a vraiment toutes les raisons de, de réutiliser au maximum ce que... et de ne pas trop jeter. Donc euh, l'économie circulaire peut aussi être... Euh, dans des domaines plus larges, effectivement, euh, dans l'industrie, euh, donc il y a beaucoup à faire. Et euh, J'imagine que dans vos, là où ce n'est pas encore fait, malheureusement, et on voit bien, c'est dans le domaine du digital. Hein, moi, enfin bon, voilà, le, le renouvellement trop rapide des, disons, des outils et la non-réutilisation généralement de ce qu'on utilise est une vraie question dans le digital. C'est justement une vraie question. On aurait, je crois, dans votre domaine, vous êtes beaucoup du digital, intérêt à se pencher sur cette réutilisation et il y a certains qui commencent à le faire d'ailleurs. D'autant plus, plus qu'il y a des métaux qui ne sont pas infinis sur Terre aussi oui. et dont certains se rapprochent, on commence à voir que ça on en a pour 20 ans, 30 ans, etc. Et même de l'argent par exemple, il y a des, des métaux va, simples entre guillemets. Bien sûr. pas Une dernière question où on remercie M. Jouzel et puis on va boire un verre. Ça vous va ah, La journée a été longue. Hein. Oui. Ben merci, beaucoup. Non, merci. Merci, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.